Bonjour Salomon, merci beaucoup de me recevoir chez toi à l'atelier transactionnel à Rosière en Belgique. La première question que je veux te poser, c'est derrière ce titre, construire son couple de façon réaliste et gagnante, qu'est-ce qui se cache Les couples démarrent avec tout ce qui est le fleuve d'émotions, de sentiments et de désirs. Et tôt ou tard, euh, il finit par euh, manquer un peu d'eau et la coque racle le fond de la rivière qui est asséchée. Parce que les émotions durent un temps. Et euh, elle se heurte aux réalités de la vie quotidienne, qu'on n'a pas trop mis en équation quand on s'est mis à deux. C'est l'attirance, la, la sympathie, le, on a senti que ça s'accorde bien nous deux. Et avec le temps, on se rend compte qu'au fond, le mode de fonctionnement, euh, ce n'est pas ce qu'on avait anticipé. Et simplement, on n'a jamais dit, on ne s'est jamais dit, au fond, on vit en couple pour que quoi On vit en couple parce qu'on sait on est intérêts, et pas pour que quoi, par exemple, pour qu'au bout de notre couple, il y ait quoi Par exemple, à la fin de ma vie, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait eu en amont dans le couple pour que je puisse dire, je suis vraiment très content d'avoir vécu avec toi, c'était vraiment ça qu'il me fallait, je suis si content que c'est toi qui as voulu vivre avec moi. On était dans le mille, nous deux. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à ça Eh bien, c'est un petit peu de plan d'architecte. Pourquoi est-ce qu'à un moment dans ta carrière, qui a eu envie d'accompagner plus spécialement des couples. Ce qui me plaisait dans l'idée de faire du travail avec les couples, c'est le constat qu'il y avait tant de couples malheureux et qui vivaient dans le malheur et qui s'installaient dedans comme si c'était, il n'y a pas moyen de faire autrement. J'entends tous les jours encore des gens qui disent « Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur Les femmes, elles sont comme ça. » Et les femmes qui disent « Oui, mais ça, c'est les mecs. » Et donc, il n'y a rien à faire, il faut vivre avec ça. Euh, J'ai connu une vieille dame qui, dit, qui, qui, qui, a, qui entendait ça bru se plaindre de son mari, donc la vieille dame c'est son fils dont la bru se plaignait et elle lui a dit, mais ma petite, les maris, on les use comme on les a. C'est dit la fatalité pour un final, il n'y a pas à tricoter plus quoi. Et je trouvais ça si désolant, si désespérant, alors qu'il y a moyen, et c'est pas, pas très difficile euh, de faire que les couples aillent mieux. Il y a une autre raison, les couples sont souvent les berceaux de bébés et d'enfants, et donc les adultes de demain. Je trouve que c'est quand même dommage de ne rien faire pour préserver les enfants, des malheurs qui vont vivre toute leur vie à cause de ce que les parents n'étaient pas formés à constituer un couple qui tienne. Les couples ne se font pas, nous le faisons et on le fera. De même, ils ne se défait pas et on a fini par... Euh, bon, on a, on a, Notre couple il a coulé, non, nous avons fait couler notre couple. L'atelier c'est un peu pour tous les couples, c'est les règles générales qui font qu'on va réduire les risques de se planter. On va augmenter les chances de, de construire un couple qui va tenir la route, comme on dit, qui va durer et dans lequel on a des instruments pour faire en sorte qu'on sera de plus en plus content d'être dans ce couple. Et finalement, à qui s'adresse ce séminaire Est-ce que c'est uniquement pour les couples qui sont en crise, qui vont mal Ou bien est-ce que, plus généralement, ça pourrait être pour n'importe quel couple, voire pour n'importe quelle personne qui aimerait bien construire un couple Cet atelier... S'adresse à, à toutes les personnes qui s'intéressent à avoir une bonne vie de couple, améliorer une vie de couple, éviter les écueils qu'ils ont vus chez leurs parents, leurs frères, leurs soeurs, leurs cousins, les cousines, et qui se disent, Mais on n'a pas envie de ce que ça se termine comme ça avec nous. Ils ont vu des divorces à gauche et à droite, et ils se disent, ce n'est pas ça qu'on attend de notre vie de couple. Et ils ne savent pas où aller, comment faire. Là, j'espère apporter des réponses. C'est un peu l'école de conduite automobile. Ils n'ont pas forcément craché avant de venir à l'école. C'est pour que d'ailleurs, il y ait moins de risques de cracher après. Comment est-ce que tu décrirais l'esprit de ce séminaire La coopération, de la compréhension, un euh, soutien réciproque, c'est toujours très humain, très touchant. Les gens n'ont plus peur de se montrer avec les, les questions qui les taraudent. Et tout le monde est venu là avec, avec quelque part une ou deux questions, une ou deux souffrances. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire des aveux, on n'est là pour plutôt voir quelle est la mécanique de ce dysfonctionnement, où est le boulon qu'il faut serrer ou desserrer pour ne plus avoir le problème. On est tous contents quand il y a rien qui a découvert, mais au fond c'est vrai, c'est simple, je pouvais demander. Peu de gens sont formés à formuler une demande, ils disent des choses comme « ce serait sympa si tu faisais ça » ou « moi j'aimerais bien que tu… » ou « c'est emmerdant, jamais... tu viens jamais aider la cuisine. » Et donc au départ d'une plainte ou d'un reproche, on fait comme si on avait adressé une demande et comme si l'autre l'avait rejetée. Il a parçu une demande. Un changement plus intéressant d'un deuxième ordre, ce serait celui dans lequel on fait une carte un peu plus globale de ce que moi j'attends dans le couple et de ce que toi tu attends dans le couple. On aura chacun une liste des choses importantes pour moi dans un couple bon pour moi. Et au départ de nos deux listes, on va fabriquer la troisième. Tout ce qui est dans la mienne et dans la tienne. C'est déjà bon, c'est dans la liste qui est notre charte, notre, notre contrat, notre convention de couple à nous deux. Pour les choses que tu as et que je n'ai pas et sur lesquelles il y a peut-être une gêne, une difficulté, bon, on va discuter, on va négocier. Comment est-ce que tu voudrais que les gens vivent ces deux jours Comment est-ce qu'ils vont articuler théorie, pratique, expérimentation Eh bien, il y a un certain nombre de chapitres, si je peux ainsi dire. Euh, D'abord, on se donne des règles de fonctionnement, par exemple, ce qui se dit ici, ce qu'on apprend les uns des autres, ça, on ne va pas le, le, le faire courir dans la ville. Donc, on s'engage à garder pour soi ce qu'on a appris de personnel des autres. C'est une des sécurités qu'on met en place de commun accord. Ensuite, on va développer un certain nombre d'idées utiles à la construction d'un plan couple. Les buts, les règles, les moyens, des choses comme ça. Pour la plupart des concepts, on va y réfléchir, mettre en mots, puis pratiquer avec des exercices comme par exemple remplacer les plaintes, les reproches par des demandes, par des jeux. On va faire des jeux de rôle sur des thèmes que je vais donner. Le thème, c'est par exemple est-ce qu'on invite ma mère, qui est quand même un peu seule ces temps-ci Comment est-ce qu'on fonctionne avec ça Donc les outils, on les expérimente sur place et c'est pas fini. C'est là que ça commence rentrer chez soi à la maison, les clubs vont devoir trouver le moyen de mettre ça en application chez eux, dans leur contexte. Il y a les enfants, il y a les parents, il y a les grands-parents, et donc ils vont devoir mettre ça en place dans leur usine à eux. Plus concrètement, veux-tu nous donner des exemples de mise en pratique un, un simple exemple, l'exercice de remplacer le reproche par une demande. Euh, on dit, euh, tu peux quand même pas t'empêcher de regarder toutes les femmes qui passent dans la rue. Et moi de quoi j'ai l'air avec ça Elle me dit, mais pas du tout, je ne regarde pas, je ne vois même pas, d'ailleurs je m'en fous. Et là, la, la, la, la, la non-communication est évidente. Donc peut-être qu'il faut aider le mari à entendre. Derrière ce reproche, il y a peut-être quelque chose qu'elle veut. Qu'est-ce que tu penses de lui demander Au fond, ce qui te manque, quand je regarde les autres femmes, c'est quoi Ou ce qui te fait mal, ce qui pourrait te faire mal, c'est quoi À elle de plus spécifier. pour un homme, il faut le langage masculin, c'est quand tu fais ceci, quand tu dis ça, quand tu ne fais pas ceci, quand tu ne dis pas ça. Et alors on convient, mais au fond, tu aurais besoin de ça, je vais m'en faire un devoir, où elle va, elle, dire « veux-tu t'en faire un devoir, vas-tu le faire ?» Et finalement, ce que tu vises comme résultat à l'issue de ces deux jours, ce que tu aimerais que les gens emportent à l'issue de ces deux jours, ce serait quoi Mais Je voudrais qu'ils fassent ce que la plupart des gens font d'ailleurs, d'abord se dire, un, c'est possible si on définit ce qu'on qu veut faire, ce qu'on veut avoir comme couple, et que ça vaut la peine de se mettre à deux à penser « quel couple voulons-nous »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 Il faut un plan d'architecte et ils auront là les éléments du plan de construction d'un couple. Un exemple qui est un des tout premiers exercices qu'on fait, on prend les femmes d'un côté, les hommes d'un autre côté, qui discutent entre eux quels sont au fond les buts pour lesquels moi je me mets en couple. Et il n'y a pas de dénomination, on ne sait pas qui a mis quoi, chacun de son côté, dresser un tableau des motifs pour lesquels je me mets en couple. Après ça, on fait lire par les femmes ce que les hommes ont écrit. Elles font, elles lisent et on leur demande, qu'est-ce que vous comprenez que ça veut dire ça, que les hommes ont écrit Et elles disent ça, ça, ça. Les hommes disent à ce moment-là, mais ce n'est pas ça du tout qu'on voulait dire. Alors on demande euh, aux hommes de regarder ce que les, les dames ont écrit comme motif pour lequel elles se mettent en couple. Et alors par exemple, quand il y a marqué, complicité, alliance, euh, messieurs, qu'est-ce que vous comprenez que ça veut dire Ah, il ne faut pas la tromper. Et les femmes éclatent de rire, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit et donc on apprend à comprendre qu'on croit savoir ce que l'autre veut du couple. On commence à comprendre comment faire pour vraiment savoir ce que tu veux de notre couple et te faire savoir ce que moi j'attends de notre couple. C'est la première brique d'un bon plan de couple. Et c'est ça qu'ils emportent.